C'est l'histoire de Nicolas Vidal qui arrive au bar PMU de son village comme tous les matins pour prendre son café. Et là, chose extraordinaire, ce matin-là, il tombe nez à nez face à Emmanuel Macron qui lui dit « Écoute Nicolas, arrête tes conneries, traverse la rue, achète-toi un costard et sois gentil, trouve-toi un vrai métier s'il te plaît. » D'après vous, que lui répond Nicolas Vidal eh bien, putsch toi de là, bien sûr. <rire> Chers amis, bonjour. Ici Guy de la Fortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'Investisseur sans costume, que vous pouvez retrouver sur YouTube, Twitter, d'autres réseaux et sur un site sur lequel je commence à avoir un bon paquet d'analyses et d'articles. Donc, comme je viens de vous le dire, sur l'économie et la finance. Euh, pour les particuliers et avec à chaque fois euh, euh, la manière dont ces questions arides euh, vous touchent dans votre vie de tous les jours, c'est mon ambition. Euh, et, ben, si vous n'avez pas l'habitude de, de mes méthodes un petit peu rigolotes, euh, plus les sujets sont arides et sérieux, euh, plus j'aime commencer mes vidéos par des petites blagues qui, elles, ne le sont pas du tout. Euh, parce que, c'est pas parce que les sujets sont sérieux qu'il faut que nous, on se prenne au sérieux, euh, bien au contraire, et qu'on n'est pas obligé de traiter ça avec des têtes de cadavres. Euh, bref, euh, donc je suis invité, euh, aujourd'hui, par Maître Vidal euh, et son média Pouch, d'où la blagounette, euh, à vous faire une petite chronique, et je l'en remercie euh, vivement. Euh, et cette petite chronique, nous allons la faire sur l'intelligence artificielle. On va faire ça pour deux raisons. La première raison, c'est que, attention, ça y est, l'intelligence artificielle est devenue sensible. Ça, c'est un ingénieur de chez Google qui vient d'être mis à pied parce que il a fait circuler un document en interne dans lequel il dit que qu'il il a découvert que l'intelligence artificielle de Google, celle spécialisée dans le langage, était devenue sensible. Ça n'a pas du tout plu à ses patrons, euh, qui l'ont euh, mis à pied immédiatement, et euh, qui... Euh, à mon avis, ils l'ont mis à pied pour l'opération de com. Regardez, j'en parle aujourd'hui, euh, que ça leur permet. Je pense que le pauvre, euh, le pauvre ingénieur, il est victime de, de la com de Google. Euh, et, et pour dire, non, non, pas du tout, euh, elle, notre intelligence artificielle n'est pas sensible, c'est juste une espèce de, euh, de saisie semi-automatique sous stéroïde extrêmement puissante et capable, mais il euh, n'y a pas de sensibilité. Et là, vous avez un truc absolument génial dans lequel... Euh, et, euh, tous, ceux, tous les technophiles euh, retiennent euh, que ça y est, euh, l'intelligence artificielle de Google a fait un pas de géant, que, y, y, donc il euh, y a un truc à faire. Et à l'inverse, tous ceux qui ont peur de ça ils disent Ah bah non, c'est bon, ils nous rassurent, on n'est pas encore sur Frankenstein. Euh, et au-delà du coup de com', euh, bien évidemment, cette question d'intelligence artificielle euh, est importante et il faut qu'on se la pose précisément euh, et profondément. Euh, parce que euh, ben, si euh, tout cela est vrai, euh, ben, ça change absolument totalement notre rapport au monde et notre rapport au travail. Il me semble bien que dans, lors de ma dernière intervention sur Pouch, j'ai parlé assez intensivement de cette question du travail et que, à mon avis, si on voulait rétablir un petit peu la situation en France, la première chose qu'il faut faire, c'est faire revenir le travail en France afin de pouvoir remettre les populations au travail et recréer de la valeur ajoutée et la partager plus équitablement entre le capital et le travail et qu'une fois qu'on a fait ça, et qu'on a réussi à faire revenir dans un travail digne, encore une fois, hein, je ne suis pas esclavagiste par nature, euh, et à mon avis, le, le travail fait partie de la dignité humaine, et que, euh, moi, personnellement, la société de loisirs, euh, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément, euh, et que je préfère me taper la tête contre les murs à vous enregistrer cette vidéo, euh, même si, il euh, bah, faut peut-être que j'arrête, parce que, euh, aujourd'hui, vous, vous donnez à l'intelligence artificielle de Google euh, les, les centaines d'articles que j'ai écrits depuis quelques années, et puis en fait, euh, là où moi, je vais mettre des heures et des heures à créer mon bousin, elle, en 4 secondes, elle va faire un truc qui sera incroyablement plus juste, efficace et meilleur que moi. Donc pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ben, des... Non, mais c'est important ce genre de question, et c'est d'autant plus important que euh, là, on n'est pas en train de parler... Euh, on est en train de parler d'absolument tous les métiers, y compris des métiers où des gens comme moi auraient pu se dire ben « Non, moi, je suis à l'abri, tu parles, mon coco ?» On n'est pas dedans. Euh, et là-dessus, euh, à mon avis, la question est particulièrement mal posée. Quand on pose la question de la sensibilité ou de la conscience, euh, on a perdu d'avance euh, parce qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer. Parce que donc le Blake Lemoine en question vous explique que, euh, que, cette, que int cette intelligence artificielle a réussi à le convaincre et qu'elle avait peur d'être débranchée, qu'elle avait peur de mourir d'une certaine manière et qu'elle avait des sentiments. Bon, vous n'avez aucun moyen de savoir si euh, vous avez une forme d'émotion réelle qui est en train de se créer euh, à l'intérieur de ces espèces de synapses électroniques. Ou si simplement le truc a compulsé tellement de, de, de, de, de contenu, tellement de matière, et derrière les ingénieurs l'ont programmé pour favoriser ce genre de, de réponse, qui fait que en fait, vous répondez ça comme un perroquet, vous le répondrez. Vous n'avez aucun moyen en fait, de savoir à quel moment euh, vous êtes, comme le, le, le dit le patron de Blake Lemoine, euh, à quel moment vous êtes sur de la saisie se, se, semi-automatique sous stéroïde, donc un truc qui est tellement puissant, mais qui n'est jamais que euh, de la base de données qui est compulsée euh, et, et réordonnée, euh, et à quel moment vous avez une forme de sensibilité et de conscience réelle et amusez-vous, hein. qu'est-ce que c'est qu'une conscience réelle, qu'est-ce que c'est que la conscience humaine, euh, à quel moment est-ce qu'on peut dire que quand est-ce qu'on est conscient et quand est-ce qu'on n'est pas conscient, et vous avez des questions bioéthiques qui sont sérieuses dans cette affaire-là, on n'est pas capable de répondre de ces questions à ces questions-là. Donc si on reste sur ce terrain-là, à mon avis, on est foutu. et c'est vraiment bête, parce qu'il y a une manière extrêmement simple de... c'est presque, en plus, c'est presque dire la même chose, de... plutôt que de parler de la conscience, vous êtes... et là, quelque chose sur lequel on va tous être d'accord en 4 secondes, ça fait combien de temps que les humains sont sur cette Terre Et ça fait combien de temps que vous avez des robots et des algorithmes euh, sur cette Terre Bon, ben, D'un côté, euh, vous avez des millions d'années. Hein Je ne suis pas un million d'années près. Hein à quel moment de l'évolution on estime qu'on devient des, des humanités ou pas hein Je ne sais pas, 2-3 millions, on va dire. Euh, et les robots hein euh, et, et les algorithmes qui éventuellement les opèrent, ça fait quoi Ça fait, allez, entre 50 et 100 ans, ça dépend où on fait commencer le truc. Hein on va, on peut, mais on ne peut même pas remonter jusqu'au turc mécanique. Hein donc, vous avez là la différence fondamentale. Pourquoi Parce que ben, aujourd'hui, vous savez donc que tous euh, les, les robots et l'informatique ont, euh, eu, on va dire, 75 ans à peu près euh, d'ancienneté. Et donc que euh, probablement que ça peut fonctionner en encore 75 ans, peut-être quelques centaines d'années, mais qu'il est très très peu probable que, euh, c est, c est, c est que ce que nous avons créé depuis 75 ans soit encore là dans 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. A l'inverse, il est beaucoup plus raisonnable de penser que l'humanité sera encore là dans 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Je ne dis pas qu'elle le sera, qu'elle ne le sera pas, euh, mais d'un point de vue purement statistique... Quelque chose qui est là depuis 2 millions d'années a plus de chances d'être encore là dans 5000 ans que quelque chose qui est là depuis 75 ans. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le dire autrement, si vous voulez, euh, des trucs très bêtes, mais c'est que euh, l'informatique euh, est quelque chose d'extrêmement fragile que vous avez sur cette Terre des tempêtes solaires qui frappent tous les deux ou trois ans, qui sont capables de faire griller tous vos systèmes instantanément. Vous avez des histoires de, comme ça, de tempêtes solaires, qui, au début du télégraphe, ont fait sauter toutes les lignes télégraphiques instantanément. Bon, ben vous pouvez tout à fait avoir, demain, dans 10 ans, dans cent ans, une énorme tempête solaire, ou à l'inverse, une activité solaire extrêmement réduite qui laisse rentrer des rayons gamma euh, et qui, qui fasse énormément de dommages à tous ces circuits. Première chose. Deuxième chose, euh, vous, on a, on a l'impression, quand on parle d'intelligence artificielle, de quelque chose de totalement éthéré, de quelque chose qui euh, fonctionne sans rien. Mais non, ces trucs-là, ça a besoin d'une énergie de maboule, et cette énergie, c'est l'électricité. Cette électricité, il faut la produire, elle est extrêmement rare, et elle est beaucoup plus fragile que notre énergie à nous, qui est, euh, au pire du pire, de pouvoir bouffer des racines. C'est-à-dire que, euh, nous, si demain, il y a une panne électrique géante, on ne meurt pas. Les robots meurent immédiatement. Euh, donc, vous avez, aujourd'hui... Euh, une fragilité du système qui, qui fait qu'il est absolument ahurissant de penser que ces intelligences artificielles vont nous remplacer à long terme. Et quand bien même on n'aurait pas ces problèmes-là, et ils sont là, hein, ça c'est le tout premier niveau, mais quand bien même, mettons, mettons que euh, en fait, le système soit aussi robuste que, euh, que nous. Euh, <coughs> Excusez-moi. Euh, est est, est, pourquoi est-ce qu'on travaille en fait Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, on, on travaille jamais que pour améliorer notre quotidien et celui de ceux qui nous entourent Pour survivre, pour avoir de quoi manger, de quoi euh, nous chauffer, euh, de, quoi, euh, de, de, de, de, de quoi avoir des moments un petit peu de plaisir, de joie. Euh, C'est pour ces choses-là que pour transmettre des choses. Le. Et ça, si vous voulez, euh, quand on, on réfléchit un peu à ça, et on peut vraiment se poser la question de est-ce que véritablement ce sont les robots euh, qui sont euh, en train de s'humaniser, ou est-ce que ce ne serait pas nous qui serions en train euh, de nous robotiser et de nous déshumaniser Parce que on prend, prenons l'exemple de ma petite activité, cette petite vidéo que je suis euh, en train euh, d'enregistrer. Elle est, elle est extrêmement imparfaite, cette vidéo. Euh, je n'ai pas un flux de parole optimal. Euh, je, je, je mâche un peu mes mots. Euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite. D'autres qui trouvent que ça va trop vite. Qui, certains qui trouvent que c'est trop confus. Est, elle est nulle, cette vidéo, au fond. Si vous donnez... Si vous, vous, vous donnez tous mes textes à une intelligence artificielle euh, et que, en plus de ça, vous la branchez automatiquement à tous les flux d'informations auxquels j'ai accès, euh, les, les flux, euh, et qu'elle lit en fait tous les livres de la Terre en 4 secondes, alors que moi, j'en ai lu qu'une infime partie. Bah, si vous cumulez ces deux choses-là, euh, une intelligence artificielle la fortelle pourrait euh, vous faire à peu près 150 vidéos par jour, là où moi j'en fais difficilement une, euh, et, euh, et, et, et dans lesquelles il n'y aurait pas d'erreur dans laquelle il euh, y aurait euh, mes petites blagues, euh, qu'elle euh, trouverait, elle irait sur internet, euh, ce que je fais moi aussi, ça m'arrive d'aller sur les sites de blagues pour y trouver une blague en lien avec mon sujet. Donc si moi je le fais, l'intelligence peut le faire. Et donc vous pourriez avoir comme ça, une intelligence artificielle qui euh, reproduise la fortelle euh, le 15 juin 2022. Et en fait, tout le problème est là. C'est-à-dire que, voilà, moi, il se trouve qu'en ce moment, je fais mes vidéos comme... Déjà, je fais des vidéos et que je les fais comme ça, mais euh, il y a deux ans, je faisais pas du tout ça comme ça, et dans deux ans, je le ferais probablement de manière très différente. Et donc, si aujourd'hui, euh, vous bloquez une intelligence artificielle, sur ce que je suis aujourd'hui, vous n'avez plus d'évolution, ou pour être plus précis, vous allez, une... Vous allez avoir une évolution qui, va, euh, qui ne sera plus la même que la mienne puisque moi je vais évoluer d'une certaine manière, justement avec ma sensibilité, avec ma conscience, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai, tout ce que je, je sens, je vois, j'entends, avec tout, le, tout ce que me disent les gens que j'aime, euh, ceux qui m'aiment pas, c'est toutes ces choses-là qui vous font évoluer. Alors, euh, et donc, avant qu'une intelligence artificielle... Je ne dis même pas avant que, ce n'est pas, pas une question d'avant, c'est que si vous, vous, vous prenez une intelligence artificielle qui va être elle aussi évolutive, mais elle va être évolutive différemment, bien évidemment, et là on revient à la question, elle va être évolutive différemment, on revient à la grande question, où est-ce qu'on revient dans 100 ans, 200 ans, 300 ans euh, par rapport à nous Nous, moi j'ai des parents qui avaient des parents, qui avaient des parents, qui avaient des parents, et on, on, est, on, on foule les pieds de cette terre depuis des millions d'années. Et donc a priori, nous sommes... Euh, incroyablement plus adaptés que les robots. Et ça, si vous voulez, on, on revient euh, à des questions philosophiques de base, et moi je suis euh, tellement chagriné et catastrophé qu'on euh, on soit en train de, de, de, de, de, de massacrer les humanités euh, et qu'on ne fasse de, de, de, dans, dans nos cursus scolaires, euh, parce que... Euh, la, la, grand, la grande question existentielle, hein, euh, la, la, la qu'on qu peut faire remonter euh, à, à, à l'inscription du, du temple de Delphes, un peu apocryphe, euh, « connais-toi toi-même et tu connaîtras ta place entre les hommes et les dieux ». Et aujourd'hui, euh, quand euh, on veut créer des intelligences artificielles, ce qu'on fait là, on se prend pour Dieu et quand on vous dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras ta place entre les hommes et les dieux, euh, a priori ça veut dire que si tu commences à te prendre pour dieu, tu finis, euh, c'est Babel, et tu, et tu finis, tu t'effondres et tout s'effondre. Ce qui, d'ailleurs, euh, c'est là où, où on revient sur quelque chose de philosophique, c'est là où on se rend compte que euh, les transhumanistes, qui ne sont jamais que des néo-eugénistes, euh, sont en fait pétris de marxisme et de progrès permanent, qui est que euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui est forcément mieux que ce qu'on faisait il y a 50 ans, qui est forcément mieux que ce qu'on faisait il y a 50 ans, et ainsi de suite. Ce qui est bien évidemment totalement fallacieux. Euh, et ça, on en a un exemple extraordinaire dans euh, l'histoire euh, occidentale, c'est que euh, le, à la chute de Rome, on a oublié, on a perdu des savoirs, on a perdu des connaissances extraordinaires qu'on a retrouvées qu que mille ans plus tard, qu'on a commencé à retrouver que mille ans plus tard. Mais que pendant mille ans, entre, euh, entre 500 et 1500, euh, il y avait un petit peu cette mémoire que de Rome où, on savait faire des choses extraordinaires, des immeubles de 20 étages, des aqueducs incroyables, il avait tout un savoir-faire technique qui avait été perdu. Il est, il est probable que d'ici quelque part, entre 50, 100, 200, 300 ans, je ne sais pas quand, on ait le même genre de phénomène qui se passe, dans lequel on ait une énorme régression. Pourquoi Parce que nous sommes arrivés à un stade où euh, l'innovation technologique ne sert plus les populations. Et c'est ça qui est très important. Euh, et quelque chose qui avait déjà été... Euh, qui, qui, mais ça ne fait pas juste dix ans que c'est comme ça. C'est-à-dire que déjà, euh, dans les années 70, j'ai oublié immédiatement le nom de ce philosophe français qui disait que euh, le, le problème actuel de l'innovation, c'est qu'elle n'est plus au service des populations, elle n'est plus au service des gens. C'est les gens qui courent derrière. Euh, et, euh, et que ça, euh, c'est un problème, parce que c'est qu'à partir du moment où on innove pour innover et qu'on ne se pose plus la question philosophique et morale de cette innovation, on va vers l'effondrement. Euh, alors, je ne suis pas particulièrement collapsologue, euh, mais est -ce que, pour le dire différemment, parce que euh, je ne suis pas très fan de ce mot « effondrement euh, », parce que, qu'on soit très clair, euh, l'effondrement, vous vous en rendez compte qu'après... L'Empire le, le, le, romain, euh, vous avez toujours une forme de continuité, et, et c'est vraiment quand on a reconstruit l'histoire qu'on a vu un effondrement de l'Empire romain. Mais les habitants de Rome n'ont pas vu cet effondrement au moment où ils l'ont vécu, qu'on soit très clair. Euh, le, euh, mais c est, c est, c est il y a, d'une certaine manière, euh, le, la, la réalité qui revient au galop, qui est que, Effectivement. Euh, sans doute que euh, si euh, on était capable de continuer sur cette lancée euh, et, et d'accélérer le progrès technologique dans lequel on est, on pourrait se retrouver dans une situation dans laquelle on a une perte de savoir-faire extraordinaire avec ces transferts, euh, vers la technologie, et que cette technologie se fasse rayer de la carte, soit euh, par manque d'électricité, soit euh, par un phénomène naturel euh, extrêmement nocif euh, envers euh, l'électronique, euh, euh, euh, et que on se retrouve du jour au lendemain, en fait, revenu à une sorte... Euh, d'âge de fer, où on n'a plus accès au savoir, on n'a plus accès à rien, parce que tout ça a été dématérialisé et qu'on a tout perdu. Euh, C'est quelque, quelque chose qui est, est l'hypothèse la plus raisonnable à l'échelle de 100, 200, 300 ans. Alors bien évidemment, ces gens ne pensent pas à cette échelle-là. Euh, et, et, et, et du coup, si vous voulez, quand vous avez euh, ces transhumanistes qui viennent vous expliquer que euh, dorénavant la, euh, la, la grande révolution, euh, la prochaine révolution technologique euh, et biologique, et ça va être comment augmenter euh, nos capacités. Euh, et ça, c'est le grand truc de Davos, c'est le grand truc de Yuval Harari, c'est le grand truc des transhumanistes, qui est de se dire « Maintenant, on va vous mettre des puces partout, on va vous augmenter. » Mais ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on vous augmente, ça a un prix extraordinaire, c'est que ces puces-là sont d'une fragilité extrême et qu'à 1, 2, 3, 4, 5 générations, Peut-être que vous allez finir en, comme Star Wars, ou peut-être que, à l'inverse, euh, vous, vous allez finir comme Babel. Et il y a un choix à faire. Mais de vouloir forcer l'humanité entière à rentrer dans ce genre de logique est absolument destructeur. Et a priori, historiquement, Babel a plus de chances d'arriver euh, que Star Wars, que Star Trek, pardon. Et que, euh, a priori, on ne va pas aller tout de suite aller coloniser euh, la, la, la, la prochaine euh, lune habitable euh, avant très très très très très très très longtemps, si vous voulez. Et du coup, une fois que vous avez euh, mis ça de côté euh, et que euh, vous mettez de côté euh, les, les, les transhumanistes euh, les plus convaincus, on va dire ceux qui y croient vraiment, et que vous allez regarder pourquoi est-ce que Davos, pourquoi est-ce que les grands patrons poussent ce genre de truc euh, Parce que, encore une fois... Euh on est on, on est vraiment sur de la philosophie fondamentale vous êtes sur la question existentielle de Camus euh, vous êtes vraiment euh, c'est est pourquoi, pourquoi est-ce qu'on existe pourquoi on est sur cette terre euh, et, et vous avez c'est pas c'est quand euh, euh, tout ce que je viens de vous dire sur les problèmes, de l'intelligence artificielle sur sa survie à long terme, sur notre rapport au travail, euh, qui est... Parce que pendant que je vous raconte tout ça, si vous voulez, on manque de monde partout. Euh, on manque de monde dans le sud de la France pour la saison estivale, on manque de monde, bien évidemment, dans les hôpitaux, euh, on manque... on manque on... Aujourd'hui, c'est pas le travail qui manque, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est tous là en train de vous dire « oh là là, il y aura plus de boulot, il y aura plus de boulot !» Mais il manque, hein, et tout... on a besoin de boulot. Euh, tous les trucs qu'on a importés de Chine, de Russie, d'Ukraine, partout, bah, on manque, on a besoin de travailler. Et vous avez cette dichotomie où, quand on regarde dans le réel, on a besoin de bosser, mais quand on les écoute, tout d'un coup, on a l'impression que, ah ben non, les machines vont tout remplacer. Alors peut-être qu'on peut dire qu'on n'est pas sur les mêmes, euh, les mêmes échelons de temps, mais si on n'est pas dans les mêmes échelons de temps, euh, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a un système qui est en crise terminale, et qu'aujourd'hui, il faudrait mettre un peu tout ça à plat, et que... Euh, il n'est pas du tout évident que euh, on ait encore la capacité de dégager suffisamment de marge pour financer ce genre de révolution technologique. C'est même sûr que non, en fait. Ou pour le dire autrement, financer ce genre de révolution technologique ne peut se faire que pour un très petit nombre en asservissant le très grand nombre. Et ça, c'est très important. Et là, on revient, si vous voulez, à, à la grande question euh, de Davos, euh, qui est, euh, à mon avis, qui est celle de la répartition de la richesse, et que bien évidemment, euh, si euh, vous avez euh, aujourd'hui les gens qui contrôlent la technologie, qui se finissent par contrôler le travail, ben, plutôt que d'avoir euh, euh, à nouveau une capacité à mieux répartir le travail, à mieux répartir la valeur ajoutée au sein d'une population, vous avez une concentration encore plus grande et vous arrivez à des sociétés encore plus dysfonctionnelles le ne faut, faut quand même pas oublier aujourd'hui on vient vous expliquer que euh, l'intelligence le, le, le, artificielle de, de Google est sensible, mais euh, Google a fait un partenariat, pas que, mais entre autres euh, avec le fisc euh, pour aller vérifier que les gens, euh, que, que les gens euh, déclaraient bien leurs piscines dans leurs impôts. Ça marche pas Un truc aussi simple ça a l'air aussi simple que de prendre Google Maps et de regarder à chaque endroit, là, il y a une piscine, une piscine, une piscine. Ils ne savent pas faire. Euh, et, et du coup, si vous voulez, il y a un mélange, euh, mélange aujourd'hui euh, d'innovations technologiques qui sont là, qui sont intéressantes, qui, qui, parce que, moi, si vous voulez, il y a tout un tas de tâches que nous faisons jour après jour, qui ne euh, qui nous aident pas euh, dans notre humanité, qui ne nous aident pas à être plus humains. Et si ces tâches-là peuvent être faites par des robots, tant mieux Mais de là euh, à croire que les robots vont nous remplacer... Euh, pour toutes les choses que je viens de vous dire, c'est absolument stupide et que, à mon avis, la finalité réelle est une finalité eugéniste. Il ne faut vraiment pas oublier, et ça c'est très important, que euh, les transhumanistes aujourd'hui, donc tous les gens qui viennent vous expliquer qu'on va vous greffer des puces dans le cerveau et que si vous n'avez pas votre puce dans le cerveau, vous allez être dépassé, vous allez être obsolète, euh, bah ces gens-là, c'est les eugénistes du 19e siècle et du début du 20e siècle qui ont mené directement au nazisme. Et oui, j'assume le point Godwin. Et oui, euh, on a oublié ça après 1945, parce que bien évidemment, si vous voulez, euh, les gens qui voulaient en Australie euh, faire des lois pour trier les gens selon la taille de leur, de, de leur tête et de leur cerveau à l'intérieur, ça a plus très bonne presse. Mais aujourd'hui, c'est en train de revenir par la petite porte. Et de la même manière que les eugénistes euh, du 19e et du 20e siècle, on se rend compte que derrière une idée de progrès, euh, de progrès extraordinaire, en fait, euh, se cachent euh, beaucoup, bien davantage des enjeux de pouvoir et de soumission. En tout cas, c'est mon analyse. Et dernière chose, parce que... Il y a toujours cette espèce de peur, si vous voulez, qui, encore une fois, c'est marxiste, ce truc-là, de se dire que le monde est en marche euh, et qu'on euh, ne peut rien y faire, qu'on va dans une société de surveillance, on va dans une société où les robots vont nous remplacer, on va vers là, vers là, vers là. Moi, je je, je m'élève contre ça pour deux raisons. La première, c'est qu'à mon avis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des pseudo-élites qui refusent, euh, refuse la marche naturelle du monde, qui serait euh, d'accepter euh, la crise et, et euh, de nettoyer nos systèmes pour les faire repartir sur de bonnes bases, mais bien évidemment euh, avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui ont ces espèces de géants que sont Google et les GAFAM en général. Donc c'est la première chose, c'est qu'aujourd'hui, toutes les élites en fait, sont devenues réactionnaires et refuse de s'adapter au réel et refuse de s'adapter à la réalité. Euh, et la deuxième chose, c'est que, encore une fois, il ne faut jamais oublier que, euh, et, et ça, on s'en rend compte euh, avec la guerre en Ukraine, que, euh, le monde euh, n'est pas, euh, pourrais, comme le dirait Bruno Bertès, dérivable, mais il est fait de crises, euh, et qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez avoir l'impression que vous allez euh, inéluctablement vers cette nouvelle société dans laquelle il n'y a plus de travail, mais non, non, non, là, on, on est en train de rentrer dans un régime de crise, qu'elle soit euh, militaire, qu'elle soit sociale, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, qui sont de plus en plus rapprochés. pourquoi Parce qu'on a un système qui est de plus en plus dysfonctionnel, euh, et, et, et que du coup, si vous voulez, ce qui a l'air d'être euh, l'évidence et inéluctable aujourd'hui. Peut-être que l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, on l'aura oublié parce que on aura, la situation aura changé. Et, et, et aujourd'hui, euh, mon point de vue est que euh, ces logiques transhumanistes ne sont, ne sont pas en vrai euh, des, des logiques d'adaptation au réel, mais de fuite du réel, bien évidemment je peux me tromper et c'est une des grandes questions de notre histoire, est-ce qu'on va vers Star Trek ou est-ce qu'on va vers Babel pour le dire ça, et moi mon seul regret, et je vais finir parce que pour moi c'est quelque chose que je trouve incroyable dans cette élection, c'est qu'il fait qu'on n'aborde pas les vrais sujets, euh, c'est que dans cette, euh, cette élection vous avez des législatives vous avez, euh, et ça je vous l'ai déjà dit au début de cette vidéo vous avez euh, cette convergence euh, entre Mélenchon et Macron, euh, entre le progrès euh, d'un côté et le loisir de l'autre, euh, et, et, et on ne traite absolument pas la question fondamentale du travail et de la dignité humaine par le travail, et par le sens que ça a de faire partie de, du monde dans lequel on est, et d'y participer, non pas avec une console de jeux vidéo, mais... Euh, en, en, en participant à faire porter des fruits euh, à cette terre pour nous, les, les, ceux qui nous entourent, qu'ils soient proches ou moins proches. Euh, donc voilà, c'était euh, cette petite chronique qui devait être beaucoup plus terre à terre que ça. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Partagez-la, mettez des pouces, commentez-la. Euh, surtout, c'est un très très très très gros sujet. Euh, et moi, je vous dis à votre bonne fortune et merci Maître Vidal pour l'invitation.